Yo, aujourd'hui je vous passe les intros habituelles, etc. Rien de vraiment vraiment travaillé, étant donné qu'il y a un sujet duquel j'aimerais vous parler, ainsi que mon ami Chauve Burlesque qui participera à cette vidéo. Pour bien l'introduire, on va simplement lui demander déjà, Chauve Qu'est-ce que tu penses de la situation qui se passe actuellement sur Twitter par rapport à la nouvelle règle de YouTube qui est soi-disant nouvelle, hein, bien évidemment, entre guillemets Comme d'habitude, on a des vidéastes qui peut-être font moins leur vue mais qui gueulent tout de suite sur le « YouTube est mort YouTube est mort YouTube devient une dictature Prenez les armes Battez-vous » Sauf que non. En général, c'est d'ailleurs les mêmes qui disent « On va tous sur YouTube Tous sur Dailymotion Même les gros, prenez le risque Venez avec nous Suivez le peuple Battez-vous avec nous !» Sauf que bah déjà de 1 les gros ils s'en battent les couilles, hein, vu que bah ils feront quand même leur vie comme il faut normalement. Et tout ce que ça fait de vous, bah c'est quand même un peu des reines du drama, hein, qui semblent n'exister qu'à travers des catastrophes, et c'est quand même fort dommage. Et ça c'est un peu triste, je veux dire on était seulement le 1er juin que certains sortaient déjà des vidéos sur leur chaîne pour dire « Oh mon dieu, je m'en vais sur Dailymotion, c'est fini, j'arrête tout !» Et en parlant des gros youtubeurs, effectivement, ceux-ci se font déjà de l'argent sur Youtube. Comment vous voulez que eux se disent du jour au lendemain, je vais tout perdre, je vais arrêter d'être monétisé uniquement pour partir sur Dailymotion parce qu'une règle a été changée. Parce que oui, elle est même pas nouvelle cette règle, elle a juste été renforcée, elle existait déjà de base. Ce qui est clairement dit avec cette mise à jour, c'est que YouTube veut limiter un maximum le vol de contenu, quel qu'il soit. Sauf que au lieu d'y aller à l'allumette, ils y vont au lance-flamme. Et quand ils vont au lance-flamme, bah, ça fait du dégât. Donc oui, il y aura des dégâts collatéraux, on ne peut pas le nier. Peut-être même ma chaîne d'ailleurs. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Ils auraient dû d'ailleurs se lancer comme ça dès le début. Au lieu d'y aller petit à petit en nous faisant comprendre que le vol, c'était pas bien, mais au final, nous dire par la suite, ben écoutez, le vol, c'est pas bien, donc on renforce notre règle. Plus la renforcer encore et encore et encore, parce qu'au final, ça fait déjà plus d'une fois que cette règle est renforcée. C'est pas la première fois que je vois en 8 ans le bot YouTube se faire renforcer par rapport à ce genre de choses. Ils auraient dû taper directement dedans et nous donner directement la règle telle qu'elle est en disant bien et en faisant bien comprendre aux gens que prendre le travail de quelqu'un d'autre même si c'est pour notre propre travail ben c'est pas bien Oui parce que je ne critique pas vraiment cette mise à jour malgré le fait que je sois critique bon pas un critique comme tout qui critique des gens, des youtubeurs, des bonbons euh, moi je critique des mangas Oh mon dieu un Kikujap oh, oh, Ouais et nique ta mère Plus sérieusement si Tsu m'a demandé de participer c'est justement parce que je suis un critique de médias et que du coup bah si je ne peux plus utiliser de médias je suis potentiellement dans la merde. Bah moi je le vois pas vraiment comme ça. Tout simplement car on peut critiquer un film sans utiliser de médias qui y sont reliés. Il suffit de voir Benzai et le joueur du grenier qui font des très bonnes critiques de films, mais de films récents. Du coup il a pas de médias à part bande-annonce qu'ils peuvent utiliser. Ce qui est d'ailleurs le cas de Benzai qui l'utilise comme fond, du coup il se fait pas vraiment copiarité, enfin je crois pas. Et les deux compères du grenier qui ne l'utilisent pas du tout. Ils sont tranquillement pépères dans leur canapé, t'as juste à leur ajouter une bière à saucisson, on pourrait croire que c'est deux gars qui parlent devant un match de foot. C'est d'ailleurs ce qui rend le contenu agréable à regarder. Et là où je veux en venir, c'est que vous n'êtes pas obligé de parler d'un film en mettant des images du film. Certes, c'est mieux, c'est plus agréable pour le public de mettre des représentations d'images. Mais à partir de ce moment-là, il suffit. vous, de l'imager. Je m'explique. Si vous parlez en soi de Deadpool 2, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des extraits du film ou de le télécharger illégalement parce que pour l'instant il n'est pas vraiment encore disponible le film, tu vois ce que je veux dire Il suffit simplement d'aller chercher des images sur internet mais juste des bêtes images qui ne sont pas forcément copyrightées et pour des images. On vous fera pas chier, hein, je veux dire, les gars, c'est quand même YouTube, hein. On vous fait chier pour des extraits de vidéos, mais pour des images, faut pas déconner. Ou vous faites des dessins, vous trouvez quelqu'un pour vous dessiner des choses, etc. Ce sera beaucoup plus sympa et on verra votre personne qui explique avec des images, ça restera dynamique. Ça apportera le point positif, comme quoi t'es pas obligé de montrer des images du film et de gager des moments que les gens vont reconnaître dans le film pour imager la chose. Le mec qui va aller voir son film après ta vidéo en se disant... Il m'a donné envie de le voir, eh bien il va reconnaître aucune des scènes du film et ça c'est plutôt cool parce qu'il n'aura pas eu le temps de se faire spoil entre guillemets des scènes qu'il aurait peut-être pas eu envie. Il va peut-être rigoler à des scènes que toi tu vas vouloir expliquer en montrant les images. Du coup on a quand même discuté avec Tsu de cette petite mise à jour YouTube et on est tombé d'accord sur une chose. Ça va pousser à l'originalité. Parce que oui, il y en a marre d'avoir toujours des podcasts avec la même petite musique en tête. Et là, pas besoin de vous demander laquelle. Vous en avez tous une en tête que vous entendez à chaque podcast et qui vous casse les couilles et qui vous donne envie d'étrangler des chatons. Ou de les utiliser pour faire du jerky ball. Donc ça va pousser les vidéastes à faire de la recherche de médias beaucoup plus approfondis. Certes, c'est la partie la plus chiante qui soit. Mais c'est là qu'on va voir les vrais passionnés. Ceux qui veulent vraiment rendre des vidéos de qualité, malgré un travail très relou derrière. Ouais, parce que ceux qui croient que du montage, c'est une grande passion... C'est chiant. Mais il y aura toujours des petits malins pour le dire. Oh non, je ne trouve pas de musique libre de droit. Comment vais-je faire Eh ben mon petit père, tu vas ouvrir ton ordinateur, tu vas taper musique libre de droit, et tu auras des centaines, voire même des milliers de musique libre de droit. Tu vas pouvoir te faire plaisir, mais autant que tu veux, mais... Oh il va falloir les écouter Car oui, soyons honnêtes les vidéastes, ce qui nous fait chier avec les musiques libres de droit, c'est qu'on ne les connaît pas, donc faut toutes qu'on les écoute. Et c'est là qu'on verra justement ceux qui vont vraiment prendre du temps, et ceux qui vont uniquement se reposer sur des musiques qu'ils connaissent déjà. En somme, ceux qui vont vraiment se défoncer pour leur montage, et ceux qui vont simplement se reposer sur leurs acquis. Et là, on peut quand même se dire, que vu que les musiques sont quand même vachement touchées par les droits d'auteur, votre originalité, on la verra directement. Si vous êtes plutôt du type fainéant à ne pas vouloir donner votre boulot, à ne pas vouloir vraiment pousser vos recherches, eh bien vous allez ressembler à tout le monde. Comme Chauvel a dit, si tout le monde a la même musique, on va se faire chier. Si je tombe sur une vidéo d'un podcast sur les profs, et qu'après je vais aller voir un autre podcast, et puis encore un autre podcast, et sur les trois, c'est la même musique parce que vous n'avez pas été foutu de faire des recherches vous-même pour votre propre musique alors qu'il y a des milliers et des milliers de musiques existantes, faut se poser des questions les gars. Et encore une fois, comme Chauvel a dit, il y a des milliers de chaînes qui proposent des musiques libres de droit. Regardez toujours dans les commentaires parce que certains font semblant. Hein. Certains mettent des musiques qui ne sont pas forcément libres de droit. Alors faites toujours bien attention avec ça. Euh, regardez toujours dans les commentaires ou dans la description pour être sûr de ce que vous téléchargez. Je vous le rappelle, moi-même je possède une chaîne. Qui, qui vous donne accès à des musiques libres de droit, à part quand c'est un, un remix de Daft Punk, par exemple. Ce qui est totalement normal. Car oui, quelque chose de positif que j'ai entrevu dans ce renfort d'une règle qui existait déjà auparavant, c'est que ça va forcément rapprocher les vidéastes. Les mecs, il va falloir qu'on se serre les coudes et qu'on se rende des services. T'arrives pas à parler d'une scène de film sans avoir le média Pas de problème Reproduis-la dehors avec des potes T Attends, tu dois parler d'un dessin ou d'une peinture Bah tu demanderas à un dessinateur de le refaire et puis tu peux en parler avec lui. Car si cette règle est appliquée stricto sensu, ça va être plus dur et plus long de trouver des bons médias pour bien illustrer nos vidéos. Donc, ça veut dire forcément que nos vidéos vont être plus espacées. Et justement, dans cet esprit d'aide que Chauve Burlesque est en train d'évoquer, il y a beaucoup, beaucoup de Discord qui existent pour vous permettre de vous mettre en relation avec d'autres créateurs ou même des dessinateurs juste pour l'entraide. Dans la description, je vous mets trois liens, en plus de celui que je vous ai déjà mis pour ma chaîne. Premièrement, mon Discord. Sur mon Discord, on a un channel Blabla Créateur où les créateurs peuvent s'échanger. Ils sont pas super super actifs, donc c'est pas le Discord que je vous conseille le plus. Maintenant, ça reste mon Discord, c'est pour ça que je vous en parle. Mais à partir de ce moment-là, c'est déjà des créateurs qui peuvent discuter entre eux pour s'échanger leurs idées, voire faire des collabs. C'est pas encore arrivé et je souhaite que ça arrive un jour. Le deuxième lien que je vais vous mettre, c'est le Twitter de Canel qui a créé un Discord pour les dessinateurs ou les vidéastes qui veulent collaborer justement avec les dessinateurs. Donc, donc là, je vise plus les gens qui font du dessin ou les gens justement qui recherchent des dessinateurs pour leurs vidéos ou leurs créations. Vous lui envoyez un message privé, elle vous donnera le lien de son Discord, ce sera quand même beaucoup plus simple pour vous. Le troisième lien est le Discord de Dead Leighton. Il y a beaucoup de créateurs sur son Discord et on se parle souvent pour savoir où on en est dans nos projets, pour savoir si certains veulent faire des featuring, pour savoir un peu de quoi on veut parler, pour se rassurer aussi de temps en temps. Donc n'hésitez pas, si vous êtes créateur, à rejoindre également ce Discord-là. Et là, vous allez me dire, mais enfin, ces vidéos sont plus espacées, ça nous fait moins de contenu à nous mettre cela dedans. Certes mais du contenu plus travaillé. Vous vous plaignez tout le temps que les contenus de merde sont trop mis en avant sur YouTube Et bah là, parfait Ça va être l'occasion de vous partager entre vous, partager les copains Bah quoi, y a rien de mal à se puber entre nous sur Twitter Genre « Ah, machin, machin !» Et même collaborer faites des trucs entre vous, faites-vous kiffer, putain Un petit retweet de temps en temps n'a jamais fait de mal à personne. Parce que franchement, au lieu de perdre votre temps à cracher sur YouTube, ça devient une dictature, c'est Staline qui a pris le pouvoir, il y a Hitler qui est revenu à la vie, il a pris le pouvoir sur YouTube. Non, juste, euh, faites des vidéos. C'est tout con, hein, mais c'est à la base c'est pour ça que vous êtes là en fait. Faire un contenu de qualité, selon vos standards, pour votre public qui vous suit, pour ses standards. Et quitte à monter le standard justement pour que votre public se dise, ah bah, il se démonte pas. Il se laisse pas marcher dessus. Il continue de vivre et continue d'essayer de faire des trucs encore mieux qu'avant. Et puis franchement, les mecs qui font des vidéos sur ça, mais arrêtez de faire les drama queen, on s'en bat les couilles du fait que vous soyez dégoûté que YouTube change. Et vous allez être surpris, hein, mais le monde il change. Le monde il évolue. Donc le monde, en général. On s'y adapte le monde, on va pas le quitter pour aller sur Mars. Donc là c'est pareil, YouTube, vous allez pas vous dire ah bah c'est bon, je vais tout plaquer, je vais plaquer ma communauté de YouTube pour partir sur Dailymotion. De toute façon, ils m'adorent, ils vont tous me suivre. Déjà, c'est un égo trip monstrueux de se dire que toute ta communauté va te suivre sur Dailymotion. Après, si tu fais vraiment pour la passion, pourquoi pas, mais on va quand même pas se mentir, si on se lance sur YouTube, c'est quand même par besoin de reconnaissance. Parce qu'on aime transmettre des choses, mais qu'on aime surtout être reconnu pour ce qu'on va transmettre. Donc dire oui, c'est bon, je m'en fous, moi c'est la passion, je pars sur Dailymotion. Non, ça va vous faire chier, ça va vous affecter. Et quand vous vous rendrez compte qu'au final sur YouTube, bah, pas beaucoup de choses ont changé. Quelque chose me dit que c'est les mêmes qui vont revenir en disant C'est mon gros retour! Oui, j'ai mal jugé. Euh, on on s'en foutra comme on s'est foutu de la première vidéo où tu fais que tu te barrais, on s'en fout. Et en plus de ça, la chose à laquelle vous n'avez certainement pas pensé, c'est qu'en partant de YouTube pour aller sur Dailymotion ou d'autres sites, bah, les gars! Même si on se met tous à bouger par là, à un moment, les règles vont devoir s'appliquer. Je prends l'exemple d'une grosse société. Euh, bonjour Dailymotion, on est en train de voir que vous êtes en train d'utiliser notre image. Alors on a dit à YouTube qu'il fallait pas le faire, donc on aimerait bien justement que vous arrêtiez de faire ça. Ah mais PTDR, on n'est pas YouTube, nous. On s'en bat les couilles. Ça tombe bien, nous on a le pognon, on peut faire fermer votre site quand on veut. Donc soit de vous fermez votre gueule et vous appliquez la règle, soit on vous défonce. Et les avocats vont piquer. En gros, vous avez changé de site pour que la boucle recommence. Vous avez un peu capté ça, vous avez un petit peu pris de recul par rapport à ça, ou même réfléchi. Les gars, arrêtez de prendre peur. Qui a un claquement de doigts Youtube évolue quand même dans un sens Regardez Nintendo qui avance strikeait pour n'importe quoi Vous jouez au moindre jeu On vous strike. Nintendo a quand même évolué A continué d'imposer certains copyrights Parce que bon c'était quand même leur politique Mais ça devient de plus en plus rare Par exemple les attaques Z dans Pokémon On évite Parce que vous savez très bien qu'il y a certains Pokémon qui sont copyrightés votre vidéo peut se faire sauter directement. Nintendo a quand même réussi à évoluer par rapport à ça et je n'espère qu'une seule chose, c'est que le cinéma commence à se dire la même chose. Par exemple, il y a certaines scènes qu'on ne veut pas que vous utilisiez, par contre le reste du film, bah par exemple les moments calmes etc, vous pouvez en parler. Les scènes d'action les gars, vous les évitez parce qu'on n'a pas envie de montrer du spoil. Les fins de film, vous les évitez parce qu'on n'a pas envie de montrer du spoil. Par contre, les débuts de film, si vous voulez en parler pour l'imager, ou les milieux ou les scènes creuses, les scènes qui n'ont rien à voir dans l'intrigue, on vous autorise à les publier. Pour moi, c'est qu'une question de temps avant que ça n'arrive et il faut juste prendre patience et attendre vous savez très bien que youtube est instable et ça le sera toujours jamais avec youtube vous trouverez un emploi fixe des gens à 2 millions d'abonnés peuvent perdre leur chaîne en un claquement de doigts on l'a vu avec code forlan on a bien vu que malgré sa chaîne d'un million d'abonnés ce mec pouvait tout perdre du jour au lendemain, et ça peut arriver à n'importe qui. Gardez bien en tête que YouTube peut être éphémère, et que ça doit rester une passion. C'est pour ça que même le jour où je gagnerai ma vie grâce à YouTube, si jamais un jour ça arrive, eh bien je travaillerai quand même sur le côté, parce que j'aurais trop peur que YouTube saute du jour au lendemain, ou que ma chaîne ferme sur un malentendu. Parce que ce que vous semblez oublier, c'est que YouTube, ça va faire ultra cliché, mais c'est une aventure humaine quand même. Vous y rencontrez des gens que vous aimez, que vous n'aimez pas, on s'en fout. Vous-même, vous rencontrez votre communauté, vous fédérez des gens, autour de votre personnalité. Vous êtes le ciment d'un groupe de personnes qui se regroupent autour de vous pour suivre ce que vous avez à transmettre. Gâchez pas tout continuez, persévérez Voilà c'était Shoverless que j'espère que vous avez bien compris mon point de vue sur la question. Regroupez-vous rassemblez-vous, serrez-vous les coudes, entraînez vous et surtout faites-vous kiffer Vous faites un truc génial, vous faites tous des trucs formidables alors pourquoi se gêner, pourquoi se déprimer avec des règles à la con. Kiffez la vie, kiffez Youtube, kiffez vos abonnés, je rends le micro à dessous Merci en tout cas à toi, Chauvureless, d'avoir participé à cette vidéo. Là, on s'adresse principalement aux vidéastes, mais on parle aussi aux viewers qui voudraient par exemple se lancer un jour sur YouTube, qui se diraient Oh merde, avec ces nouvelles règles, vas-y, laisse tomber, ça me donne encore moins envie ». Non les gars, ne vous arrêtez pas sur un simple détail et prouvez votre créativité au monde. Si des choses sont restées floues, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, n'hésitez pas à venir en parler, je vois tout, je réponds à tout généralement. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future Tsudéo. A plus